J'amène les enfants à l'école Je sais que c'est très important l'école donc je me prive moi pour que mes enfants aient une éducation comme tous les autres enfants C'est très dur pour moi de trouver un travail parce que si j'ai un travail, il n'y aurait personne pour amener les enfants à l'école. Donc, s'il y aurait un bus, un moyen de transport, alors ça va permettre d'aller chercher un travail, d'avoir un boulot comme tout le monde, en sachant que mes enfants vont à l'école et qui sont accompagnés avec une personne pour les amener à l'école avec le bus. Ça serait bien. Il n'y a pas que moi, il y a toute la cité de Montebérou, problème de transport. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'absence à l'école, même au collège aussi. Donc on voit des jeunes qui vont à pied. Voilà. Donc ça va faire beaucoup froid là cet hiver. Donc il y aura beaucoup de difficultés. Pour ceux qui n'ont pas le moyen de transport. Hein. Nous sommes cachés, nous sommes hors de la ville. Voilà Montevero, c'est ça.